A des gens qui on a des agriculteurs des éleveurs qui euh, qui euh, espèrent en plantant les arbres retarder la pousse de l'herbe euh, donc pour avoir de l'herbe sur pied l'été de relativement bonne qualité à une période où ailleurs on n'a rien du tout quoi euh, à l'heure actuelle on n'a pas si ce n'est dans les systèmes pastoraux traditionnels où on observe vraiment ça sinon chez les éleveurs un peu plus conventionnel, on n'ai pas observé ça sur le terrain. Après, je sais que c'est un des suivis de parasols, donc on est en train de produire des résultats là-dessus. Et que ça va... L'arbre, voilà, ça va, ça va aussi beaucoup dépendre de la qualité des sols et de l'année climatique. Donc voilà, ce n'est pas automatique qu'en plantant des arbres, on a des, une pousse, un décalage de la pousse de l'herbe. Par contre, là, on est sur une parcelle où euh, euh, l'éleveur témoigne d'un redémarrage plus précoce de l'herbe en sortie d'hiver. Ce qui n'était pas forcément notre hypothèse au début, mais l'arbre, la chaleur qui va emmagasiner dans son tronc et son rôle de tampon climatique, ben en fait, euh, fait que sur la parcelle, on a des conditions climatiques euh, moins froides en sortie d'hiver et une herbe qui redémarre plus tôt. Et concrètement, cet éleveur-là, il sort ses bêtes dix jours plus tôt euh, que sur une parcelle sans arbre.